bonjour et bienvenue dans le deuxième jour de la remise en forme par le yoga donc aujourd'hui on va reprendre quelques exercices d'hier et refaire des nouveaux à son rythme avec des respirations entre et euh, c'est une histoire de 10 minutes si on prend 10 minutes par jour à faire ces exercices là euh, le corps se portera bien mieux donc, euh, je vous invite à participer à mes vidéos et à continuer les enchaînements avec moi. Voilà, donc on peut commencer. On va se mettre en position latérale, le dos droit, les pieds flex. On appuie dans les talons et on vient mettre ses mains en prière derrière le dos. Et on respire. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On relâche. On vient tirer sur les pieds. Baisser la nuque. Tirer sur la colonne. Tirer sur l'arrière des jambes. Et on relâche. On va faire une torsion droite. Donc la main gauche sur le genou droit. Et on lève la main gauche vers le ciel. Et notre tête suit la main. Et on reste. 2, 1. 3, 4, 5, on revient, on tire sur les pieds, on tire sur la colonne, on baisse la nuque et on relâche, on revient, torsion gauche, main droite sur le genou gauche, droite vers le ciel et notre tête suit le prolongement de la main vers le ciel et on reste une deux 3, 4, 5. On ramène, on peut battre un peu les jambes, lâcher les épaules et on vient se mettre en position du lotus donc c'est simplement ainsi, les jambes croisées et on refait le lotus avec les mains en prière derrière le dos et on tient cinq respirations une deux 4, 5, on vient se mettre droit au tapis, et on va faire la position de l'enfant, donc c'est simplement descendre le plus bas possible, et tirer sur la colonne, et on reste, 1, 2, 3, 4, 5. On vient se remettre en lotus et on va faire un des étirements latéraux. Donc le dos bien droit, les pieds bien ancrés au euh, sol. Les jambes croisées, on vient on vient appuyer ses mains sur le côté et on vient lever la main gauche pour étirer tout le côté latéral gauche. Et on tient. Une, deux, trois, quatre, et on revient. On fait l'autre côté. Bras droit vers le ciel. Étirer tout le côté droit. Une, deux, trois, quatre, cinq. On relâche. Et on vient étirer son dos vers l'avant. Se recreviller sur soi-même. Les bras vers l'avant. Et on tire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On revient. On écarte les jambes. On force pas. Si c'est trop dur pour vous, relâchez. Hein. On relâche un peu les jambes. On bouge un peu le haut du dos. Relâchez les muscles. Et on va refaire un étirement latéral gauche. Donc on va venir tourner son buste vers la jambe droite. Et on vient attraper le pied. Et on reste. Un. 2 3 4 5 Et on relâche. On relâche, on relâche. On bouge le haut du dos pour relâcher tout ça. Et on va faire l'autre côté. On se tourne vers la jambe gauche. Et on attrape le pied vers la jambe gauche. 1 2, 3, 4, 5, et on relâche, on relâche les jambes, on relâche le buste, maintenant on va venir le faire devant nous, donc les mains et le dos droit, les mains vers le ciel, et on va essayer de garder le dos droit, et venir se pencher en avant. Et on tient. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on relâche. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. C'est bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Maintenant que l'exercice est terminé. On vient se mettre en position du cadavre, donc on se couche sur le dos, bras légèrement écartés, les paumes vers le ciel, je peux fermer les yeux si je veux et tout le poids de mon corps s'enfonce dans le sol je sens l'appui du sol avec ma tête mes épaules mon dos mes hanches mes cuisses mes mollets mes talons mes bras mes mains, mes doigts, et je laisse mon corps s'aplatir dans le sol. Plus je me détends, plus mon corps s'enfonce dans le sol. Et je profite de cette détente, de ce moment de repos. Tous mes muscles se détendent, tous mes muscles se relâchent. Je suis fière de moi. Je suis apaisée. Détendue. Relâché. et tout doucement, mon corps s'enfonce encore un peu plus dans le sol je respire je me concentre sur ma respiration plus je me concentre sur ma respiration plus mon corps s'enfonce dans le sol, je suis détendue. relaxé, et tout doucement je peux revenir à moi, quand je veux je peux ouvrir les yeux, Tout doucement, je vais me tourner vers mon côté droit, les jambes pliées, les mains en dessous de la tête. Et je pousse avec la main gauche, la main droite pour venir me relever. Et voilà pour cette séance. Merci les amis. Salut.